Bon, j'ai décidé de prendre les choses en main et je suis allée voir sur le site de l'Office de la Protection du Consommateur. C'est un organisme du gouvernement du Québec, donc c'est un site fiable. C'est écrit qu'il y a des garanties légales. Ça dit aussi que la loi accorde une garantie sur un bien acheté ou loué et doit pouvoir servir à son usage normal pendant une durée raisonnable. Ça décrit exactement bien ma situation. J'ai presque pas utilisé mon vélo puis je peux déjà plus l'utiliser normalement, donc c'est pas une durée raisonnable. Euh, selon le site de l'OPC, j'ai plusieurs recours, donc je pourrais déposer une plainte à l'OPC, je pourrais poursuivre le commerçant à la cour des petites créances ou écrire une lettre de mise en demeure au commerçant. Qu'est-ce que je devrais faire